C'est toujours pareil quand on parle des violences en marge des manifestations. Tout le monde a son avis, mais personne ne sait de quoi on parle. Et ça confond casseurs, les autonomes, l'action directe, l'anarchisme, le syndicalisme. Et moi je pense qu'on devrait surtout voir tout ça au-delà des yeux. Parlons donc de l'action directe. Une action directe, c'est une action politique qu'on fait hors des associations politiques traditionnelles, c'est-à-dire les partis et les syndicats. Cela peut être pacifiste ou violent, légal ou illégal, pour des actions sociales, écologistes ou féministes ou autres, cela peut donc prendre une infinité de formes. Aujourd'hui, histoire d'être à peu près dans l'actualité, parlons d'un type d'action directe qu'on a pu voir dans les manifestations du 1er mai, les Black Blocks. Il s'agit d'un mode d'action qui réunit spontanément des groupes pendant des manifs ou d'autres événements politiques. Cette pratique consiste à former un bloc et à aller attaquer les symboles de domination étatique ou capitaliste comme les banques, les McDo, etc. Pour le coup, c'est donc une action directe, illégale et violente, mais... c'est plus compliqué que ça en a l'air. Les Blacks Blocs peuvent être politisés ou non, il y a des profils très différents. Mais leur point commun, c'est qu'ils ne croient pas en la représentativité. Ils ne cherchent pas à placer un porte-parole dans des médias ou dans des négociations quelconques. Mais avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre l'origine de leur violence. Lorsqu'une situation est injuste, qu'il y a une inégalité, une discrimination, cela produit de la colère. Cette colère, pour pouvoir vivre en société, on a fait en sorte de la canaliser par des moyens non violents. L'exemple, flou mais le plus connu, c'est la démocratie. Un cadre où la majorité se met d'accord sur un consensus provisoire. Or, la démocratie représentative actuelle n'a de démocratie que le non. Et ça, tout le monde s'en rend compte. Ça se ressent dans le taux de participation, de syndicalisation. On ne se sent plus représenté par nos élus, etc. Mais ce n'est pas tout, car la démocratie représentative ne se résume pas dans le rapport entre le pouvoir et le peuple, mais dépend aussi des corps intermédiaires. Ces corps intermédiaires, c'est la presse, les syndicats et partis politiques, et les mouvements, associations politiques. Or, depuis des années, il y a des discours rabâchants à qui veulent entendre que les syndicats ne servent à rien, que la grève, ça ne fait pas changer le monde, que la démocratie ne se fait pas dans la rue, alors que dans certains cas, ça peut être vrai. Le problème c'est que par effet autoréalisateur, cela conforte le sentiment du tous pourri, ça fait encore plus baisser le taux de syndicalisation, et au final tout ça n'améliore pas vraiment la situation. Rajoutons à ça une constitution qui n'oblige pas les élus à écouter ceux qu'ils sont censés représenter, la presse qui se fait racheter par des milliardaires et qui donne la parole aux mêmes personnes qui sont au pouvoir, et au final on se retrouve de fait dans une oligarchie et plus en démocratie. Mais du coup, la colère ne peut plus être exprimée par des moyens non-violents. Et encore, je dis non-violents, certains débats à l'Assemblée peuvent être assez violents. Mais sur le principe, c'est pas censé être un affrontement physique, mais intellectuel. On échange des idées, des arguments. Et vous comprenez bien que si on passe notre temps à dire que la presse, les syndicats, les partis, ils servent à rien, ils sont tous nuls, et qu'on ne cherche pas concrètement à les améliorer, eh bien ces corps intermédiaires ne pourront jamais redevenir forts. Et non seulement ça nous enlève des contre-pouvoirs, qui pourrait lutter contre une oligarchie ou une dictature, mais en plus, ça entraîne mécaniquement une augmentation de la violence physique. Tant qu'ils seront déçus par des moyens légaux et non-violents, qui ne font pas vraiment rêver, des gens vont se tourner vers la violence et l'action directe. Dans le temps long, c'est vraiment très fréquent. Et avec la montée de l'autoritarisme chez nos politiques, qui ne font que semblant d'écouter, cela risque de s'accentuer toujours plus. Alors, je comprends que c'est difficile de ne pas juste réagir avec ces tripes, quand on voit ces violences, on a juste envie de s'énerver et de condamner. Déjà, rien que le fait que je puisse essayer de comprendre l'origine de cette violence, pour certains, c'est déjà vouloir pardonner. Certains pensent que je suis en train de justifier cette violence. Que je l'encourage même. Alors que c'est tout le contraire. J'aimerais que cette violence s'arrête. Mais pour ça, la solution efficace, ce n'est sûrement pas d'envoyer toujours plus de policiers ou de les armer encore plus. Ça ne fonctionne pas. Il faut trouver des moyens légaux pour qu'une colère puisse s'exprimer de manière non-violente. Il faut améliorer les institutions, il faut améliorer les corps intermédiaires, ou en créer de nouveaux. Parce qu'énormément de gens critiquent les médias en disant qu'ils ne sont pas objectifs, qu'ils sont contrôlés par des milliardaires pour la plupart. Ok. Mais combien d'entre eux encouragent les médias plus indépendants Militent concrètement pour changer les lois du milieu de journalisme hmm Encore une fois, je comprends que c'est plus facile de condamner cette violence et de rester sur nos positions. Mais si vous voulez vraiment que cette violence disparaisse, il va falloir se retrousser les manches pour recréer du débat. Et justement, je veux bien entendre votre vision des choses. Moi, je ne fais que vous offrir une vérité, rien de plus.